Grace Campbell, qui est l'héroïne du dernier message, est une écossaise, c'est une inspectrice qui a été mise au placard euh, parce qu'elle avait eu des problèmes de poids et elle avait raté une enquête à cause de ce problème-là. Donc euh, elle essaye de remonter, mais ça ne marche pas très bien. Et puis un jour, il y a son inspecteur, euh, son directeur qui l'appelle, qui lui dit « cool, j'ai personne sous la main euh, ». Il y a eu un meurtre, a priori, dans un monastère à, à Iona, euh, qui est une petite île euh, au large de l'Écosse. Vas-y, parce que j'ai personne d'autre. Et elle se dit, là, c'est la chance de ma vie de pouvoir prouver que je suis revenu, que maintenant, je suis capable de faire des choses. Et euh, cette enquête va l'emmener forcément beaucoup, plus, bien plus loin que juste un meurtre euh, euh, dans le monastère de Yonah. Et euh, elle va être confrontée à des questionnements métaphysiques qui vont... Euh, elle-même la mettra à l'épreuve, mais surtout qui vont lui permettre de, de, de renaître, en tout cas, on, on l'espère pour elle. Alors c'est vrai que le dernier message se terminait sur une espèce de, de suspense cliffhanger, puisque Grace euh, Campbell a dans son appartement une pièce qui est fermée par une porte blindée, et euh, derrière cette pièce, on ne sait pas, ben derrière cette porte, on ne sait pas ce qu'il y a. Et Elle a très peur d'y aller, euh, elle n'ose pas ouvrir de nouveau cette porte, et donc l'histoire se termine sur ce suspense-là, et donc le prochain roman qui sort le 16 septembre, euh, va s'ouvrir sur l'ouverture de cette porte donc euh, vous allez savoir tout de suite ce qu'il y a derrière c'est pas forcément euh, agréable mais vous allez voir euh, ce que Grace cache derrière cette porte et forcément ça va être le début euh, d'une nouvelle enquête pour elle ce que je peux vous dire sur le prochain roman déjà je peux vous donner son titre euh, ça s'appelle le passager sans visage euh, qui est cet homme ou cette femme puisque on ne sait pas qui c'est pourquoi Grace doit à tout prix euh, le retrouver euh, Tout ça, c'est ce que vous allez découvrir dans le, dans le prochain roman, parce que derrière cette porte, il y a un grand secret euh, pour Grace. Et ce secret la ramène sur des drames personnels qu'elle a pu vivre euh, jadis. Et son enquête va l'emmener... Euh, assez loin dans les confins de la forêt noire. Et la forêt noire, c'est quoi C'est là où sont nés, en fait, où se sont fabriqués les contes de fées. Et les contes de fées euh, portent très mal leur nom, en réalité. Ils sont terribles, ils sont glaçants. Et à travers euh, mon enquête pour écrire ce livre, parce que je fais toujours des recherches euh, historiques, scientifiques, pour, euh, pour écrire, j'ai découvert que l'un des contes que tout le monde connaît et des plus glaçants, est très, très, très, très probablement inspiré de faits réels. Et ce qui le rend encore plus violent, encore plus terrible. Donc, on va découvrir ce genre de choses-là, et tout ça est lié à l'enquête de Grèce, bien évidemment. Euh, Est-ce que les ogres, les monstres, les loups de, des contes de fées ne représentent pas d'autres personnes aujourd'hui C'est un peu la question qu'on peut se poser à travers ce, ce prochain roman. L'écriture de Polar est, je pense, le style est, euh, le plus parfait pour parler de tout et surtout des sujets les plus compliqués historique, scientifique, métaphysique, parce que le polar c'est un, une lecture qui est souvent addictive, qui est souvent euh, agréable, où on a envie de connaître la suite donc on est pris dans une narration qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir et il est plus facile pour l'auteur je trouve d'y glisser justement des informations qui lorsqu'on les présente de manière frontale sont un peu rebutantes mais raconter ou tisser à travers comme ça une, une histoire captivante passe et amène le lecteur à prendre du plaisir puis peut-être aussi à réfléchir à se poser des questions. En tout cas, moi, c'est le retour que j'ai de la plupart de mes lecteurs, c'est de me dire, voilà, j'ai pris du plaisir à lire parce que j'avais envie de savoir la suite. Et à la fois, à la fin, j'étais là, mais ah, mais si c'est vrai, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai Mais dis donc, ça change tout, hein, je savais pas si, je savais pas, je vais vérifier. Et, et ça, ça leur fait du bien parce que ça les nourrit sur la longueur et ça laisse une empreinte, une trace qui peuvent transporter après avec eux au cours de leur vie et, et, et les nourrir en fait dans le, dans leur existence. Donc, euh, pour moi, c'est l'idéal le polar pour ça.